Comment faire si vous êtes complètement débordé dans votre business aujourd'hui et que vous ne savez plus où donner de la tête Vous jonglez entre 10 000 balles, euh, vous ne savez pas où vous devez euh, mettre votre focus. Vous êtes juste fatigué et en plus, il n'y a pas de résultat. La première chose que je pourrais vous dire, c'est de vous reposer pleinement. Le problème, c'est que pour la plupart, bah, vous avez quand même des objectifs et des ambitions. Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen de complètement arrêter Et le problème de complètement arrêter, c'est de reprendre après et de revenir au même stade. Donc, je ne vous dis pas de ne pas vous arrêter. Je ne suis pas à votre place. Euh, et si c'est pour finir en, en burn-out, ce n'est pas la peine. Peut-être qu'il vaut mieux arrêter. Mais en tout cas, cette vidéo, j'aimerais la dédier à ceux qui sont au point où c'est compliqué, mais pas au point où vous allez faire un burn-out. Okay Alors, comment on fait pour gérer cette situation Donc, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Lingen. Ça fait 12 ans maintenant que j'entreprends. Et ma mission avec mon équipe, c'est d'aider les coachs. Donc, je vais m'adresser aux coachs spécifiquement. Mais évidemment, ça peut s'adresser à tous les aspects de votre vie. La première chose à faire, indispensable, la base de tout, c'est le non-jugement. C'est d'arrêter de se juger si c'est le cas. Pourquoi Parce que dans notre tête, il y a, il y a des voix comme t'es nul, les autres y arrivent, n'y arrives pas, mais pourquoi n'y arrives pas Mais Il te manque ça, mais tu n'es pas assez bien, euh, tu n'es pas fait pour ça. Et wow, tout ça, c'est juste pff, super lourd en fait. C'est super dur d'avoir ça euh, en tête et, et en fait, ça ne nous encourage pas. Jamais vous vous permettrez de dire tous ces mots-là à quelqu'un d'autre, à votre meilleur ami, mais pourtant vous le dites à vous-même souvent. Donc, la première chose, c'est de ne pas se juger. Maintenant, ne vous jugez pas de vous juger. Hein. Le, vous voyez le, le truc aussi C'est pas non plus oh, « je suis nul de me juger, il a raison, Lingen, euh, je m'auto-détruis. » Non, ok, ne vous jugez pas et ne vous jugez pas de ne pas vous juger, quoi, de vous juger. La première chose, donc, c'est de s'accepter. La deuxième chose, c'est, je vous parlais de focus tout à l'heure, c'est de revenir à ce qui est essentiel. Qu'est-ce qui est urgent et important Et pour ça, ça vaut le coup peut-être de prendre le temps sur quelles sont mes valeurs hautes, quelle est ma mission de vie, quelle est ma mission de vie professionnelle. Et maintenant, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je mets en place en fonction de ça Donc, quel est mon objectif de cette année Quel est l'objectif de ce trimestre, de cette semaine, de cette journée, de cette demi-journée, de cette heure Et de laisser un peu de côté tout le reste. Pourquoi Parce que souvent, on vit dans un monde où on est en réaction. Okay, les autres nous disent de faire ci, faire ça, faire ça, on, on, on nous donne des conseils, on nous donne des tâches, et à la fin, on fait tout pour plaire aux autres et il n'y a personne qui prend le temps de nous écouter. C'est à vous aussi peut-être de prendre votre responsabilité, de dire « Ok, maintenant, je suis le leader de ma vie et je vais contrôler, et je vais être plus proactif et peut-être qu'il va falloir que j'apprenne à dire non aux autres. » Donc, ne plus se juger, se rappeler son objectif ou en redéfinir un, et maintenant de définir quel est le 20-80 qui peut me permettre d'atteindre cet objectif. Peut-être qu'aujourd'hui, je passe 20 heures sur mon business et je n'ai pas les résultats que je, que je voudrais. Ma question est, euh, si je fais le 20-80, ça fait 4, ok. Si je devais travailler que 4 heures, au lieu des 20 heures, qu'est-ce que je ferais oh, bah, C'est évident, Lingen. Si je devais travailler que 4 heures, je ferais ça, ça et tout ça, j'arrêterais. Ok, bah, peut-être que c'est ça qu'il faut non seulement continuer à faire, mais qu'il va falloir amplifier plutôt que faire tout, tout, tout, tout, plein de trucs qui ne marchent pas et qui, pour le moment, vous ralentit. Donc ça, c'est important de vraiment comprendre qu'il y a tellement de choses. En fait, on vient à une époque où on a tellement de liberté, il y a tellement de richesses, il y a tellement de possibilités. À l'époque, je ne dis pas que la vie était mieux, à mon avis, il y avait beaucoup d'inconvénients, mais on se levait, on allait cultiver la terre, il fait chaud, on va manger, on fait la sieste, le soleil se couche l'après-midi. Euh, en fin de journée, quand on a fini de travailler, on va dormir. Et puis, c'était difficile, mais c'était simple. Aujourd'hui, il y a tellement d'options que ça nous complexifie les choses. Et c'est pour ça qu'il bah, y a des burn-out et des dépressions qui se font. Et c'est juste tellement dommage que cette prospérité, cette liberté nous nuise. Donc, revenez à ces bases. Ne pas se juger objectif. Et quel est le 20-80 qui me permet d'atteindre mes objectifs pour tout vous dire je vais vous faire une, une pseudo confidence hein. euh, avant on avait un programme d'accompagnement pour les coachs sur quatre mois pour aider les coachs à atteindre euh, à développer leur clientèle et avoir leur euh, premier client premium et en fait on a remarqué que c'était beaucoup de pression pour beaucoup de personnes et que en fait qu'ils soient euh, enceintes ou fatigués ou euh, qu'ils aient des problèmes dans leur vie perso, bah, tu as quatre mois, tu as payé, il faut y aller à fond. Allez, on y va, on y va. En fait, ça, c'est un peu un transfert de comment moi je fonctionne. Parce que moi, j'ai certaines ambitions et euh, je vais réussir à, à faire la part des choses et je vais être, OK, on est en mode focus, on y va, on y va. Et puis, j'ai un niveau de business où il bah, y a un truc qui tourne et je ne peux pas me permettre de ralentir. Maintenant, on fait un programme sur 12 mois parce que justement, on veut apporter aux, aux clients plus de ok, pff, si c'est pas une histoire de euh, vie ou de mort, parce que si vous faites le, un business de coach juste pour l'argent, c'est mauvais signe. Bah, allez-y à votre rythme. Alors, attention, aller à votre rythme, ça veut pas dire prendre votre temps quand vous pouvez aller plus vite euh, parce que vous avez certaines ambitions. Mais on propose 12 mois parce que ceux qui ont des emplois du temps plus compliqués, qui ont une vie de famille par exemple, peuvent prendre leur temps, alors que ceux qui veulent aller plus loin, ils peuvent travailler euh, plus. Et donc, je vous partage ça pour vous dire que oui, on a eu des clients qui ont été un peu fatigués parce que c'était, voilà, ils sortent des quatre mois un peu épuisés et c'est, c'est, pas ce que je vous souhaite. Et c'est pour ça qu'on a changé le programme et c'est pour ça que je vous dis de peut-être prendre plus votre temps. Mais par contre, prendre plus son temps, c'est pas, OK, je passe de 20 heures à 4 heures, mais maintenant, les 4 heures, je fais ce que je veux. Non. Travaille moins, mais sois plus focus et fais les bonnes actions. D'ailleurs, si vous avez besoin d'en savoir plus sur quelle est l'action, c'est un peu confus, il y a tout plein de choses que vous pouvez faire, on a un quiz, cliquez dessus, vous allez répondre à certaines questions et ça va vous amener à un des trois scénarios qu'on a préparé pour vous. Comme ça, vous saurez quoi faire et vous concentrez sur ça et vous oubliez un peu le reste. Donc, on est très content d'avoir construit ce quiz. Il y a presque 1000 personnes d'un an qui l'ont fait. Donc, allez-y, euh, cliquez dessus et vous pourrez découvrir un peu quel est votre plan d'action. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite le meilleur et sachez que votre valeur elle est décorrélée de vos actions et de vos résultats, donc aimez-vous et je vous dis à très bientôt.